Et tout le monde est bienvenu pour cette vidéo revue de l'épisode 3 de Chainsaw Man. Donc franchement toujours aussi bien. Et déjà en fait l'épisode 2 il était beaucoup plus dynamique que le premier. Et donc euh, on m'avait dit que je suis même pas prêt pour la suite parce qu'après ça va être encore mieux. Ça va être grave dynamique, il y aura beaucoup de contenu. Et j'ai pu le voir franchement. Oh c'était trop bien. Cet épisode il était vraiment bien franchement. C'est du Fujimoto parce que j'ai lu Fire Punch. Donc je savais un peu à quoi m'attendre. Mais là par contre l'histoire elle a rien à voir. Mais juste pour l'auteur, tu sais il y a des trucs un peu gore et tout. Mais mais au calme. Donc pendant cet épisode on a pu voir Denji qui est en train de se battre et de travailler avec Power. Power qui d'ailleurs elle elle est elle est folle, frère. J'ai l'impression dans cet animé, il n'y a que des fous. Et du coup, quand Denji lui avait dit à Power que son rêve c'est de toucher des seins, Power lui avait dit, mais, tu sais quoi, tu m'aides pour récupérer mon chat. Et euh, je t'autorise. Et du coup, lui, il était trop content. Il, il était grave excité pour le faire et tout. Il était pressé. Donc elle, elle le ramène devant la maison et tout. En fait, juste avant, elle lui avait dit, faut que tu combattes un démon. Mais moi je pourrais pas venir, faut que je reste derrière. Parce que euh, sinon il va me reconnaître, tout ça. Et donc il va, prof... il va utiliser le chat comme, euh, comme arme de dissuasion, tu vois. Sauf que le truc c'est quoi C'est qu'elle vient quand même. Et Denji lui a dit Ouais mais tu devais pas rester euh, tu devais pas rester derrière, elle dit ouais laisse tomber je te racontais de la merde et lui il se pose pas de questions bizarrement et juste avant qu'il rentre, Denji il avait dit qu'il peut sortir des lames etc elle, elle le croyait pas, elle disait ouais vos, vos blagues d'humain ça me fait pas rire ou je sais pas quoi moi je me suis dit quoi, et je me suis dit que c'est parce que tout le temps c'est trop frustrant comme ça c'est comme avant quand il était dans le métro là dans le train et qu'il disait ouais le dé... mon ami ou mon démon je sais pas quoi et encore en moi, elle, elle disait ouais si tu penses que c'est un truc spirituel ou ou tu t'imagines qu'il est encore en toi, je sais pas quoi. Tu, tu dis n'importe quoi. Sauf que non, il y a vraiment le cœur de Pochita, il est en Denji, c'est ça le truc, c'est ça. Et c'est trop frustrant parce qu'il l'explique pas. Il y a souvent ça dans les animés et c'est trop frustrant. Et du coup moi je me dis quoi Et je me dis pour continuer dans la frustration, qu'est-ce qui va se passer Il va rentrer dans la maison tout seul, il va vaincre le démon, enfin et il va ressortir. Mais du coup elle, elle aura pas pu voir euh, les, les lames quand il a sorti les lames des tronçonneuses, etc. Donc elle va quand même pas le croire. Et le truc c'est quoi C'est que Chainsaw Man c'est vraiment imprévisible. Et c'est ça qui est bien avec cet anime, c'est que tu sais même pas à quoi t'attendre. Il y a de la surprise. Et quand c'est imprévisible, il y a toujours plein d'émotions Ouais, je vais me craquer les doigts comme ça, euh, tranquille Mais bref, il y a toujours plein d'émotions quand c'est imprévisible Et ça, c'est bien, tu vois, ça fait plaisir Et donc, en fait, c'est pas du tout ça qui devait se passer Il rentre, elle, elle lui dit Ouais, je t'ai ramené le... le mec que je devais te ramener Lui, il le chope, il veut boire son sang Il veut le manger et tout, sauf que... <rire> C'est pas un humain. C'est pas un humain normal. Et en fait, j'ai capté parce qu'il a le cœur de Pochita. Et le sang, ça passe par le cœur. Tu sais, c'est le cœur qui fait euh, le lien. Enfin hein, euh, bref, celui qui travaille avec le sang, c'est le cœur dans le corps. Et c'est pour ça qu'il disait, ah c'est dégueulasse, c'est du sang de démon et tout. Parce que c'est Pochita. Et du coup, il avait bu le sang de Pochita. Après, ils ont commencé à se battre. Et franchement, le combat, était vraiment bien. C'était vraiment bien animé. Il y a quelques moments où, je sais pas, parce qu'ils ont dit Que c'était full de dé. Ils ont dit qu'ils ont fait que de la 2D pour Chainsaw Man C'est-à-dire ils ont tout dessiné à la main. Sauf qu'il y a quelques plans, on dirait de la CGI ou on dirait un, un modèle. 3D qui est mal fait ou je sais pas mais en vrai c'est dommage mais si c'est full de tech comment c'est genre je vous mets, je vous mets juste ici une image d'illustration pour que vous voyez de quoi je parle en vrai c'est moche par contre en termes de mouvement c'était vraiment bien ça par contre on peut pas le cacher m'a passé leur point fort en termes de mouvement de mouvement de caméra de personnage et tout là ils gèrent bien ils nous mettent vraiment dans l'ambiance même avec SNK par exemple quand il y a des plans avec ça tourne ça bouge les cam les plans de caméra tout ça eh, quand même ça c'est bien fait C'est bien exécuté Donc même là dans Chainsaw Man C'était vraiment bien fait Et même tout à la fin La dernière image là On voyait Denji Qui est en mode Chainsaw Man Avec des trucs roses et tout eh, C'était vraiment trop beau ça franchement, c'était magnifique. Et ça c'est bien, tu vois parce que finalement, l'épisode 1, moi je me suis dit c'est l'animation anima... elle est pas ouf. Mais je me suis dit quand même peut-être qu'ils vont se rattraper plus tard, c'est juste le premier épisode mais et plus tard, on aura une meilleure adaptation. Enfin j'espère. Et au final comme prévu, ils se sont rattrapés. Et d'ailleurs, on a pu voir Makima qui était avec des politiques du Japon ou des gens qui avaient beaucoup d'importance pour le Japon, quelque chose comme ça. Et il disait que les États-Unis contre l'URSS, ils sont en train d'utiliser des démons. Donc des démons, c'est quand même dangereux et je me dis si même les démons ils sont dans l'armée, ça veut dire que s'il y a des guerres entre différents pays etc oh ça va, il y aura des Hunter, il y aura des démons, il y aura des mecs avec des armes, il y aura des tanks, des avions. Oh, t'imagines une guerre d'ancienne Soman, frère, Ce serait une dinguerie. Et même, il lui disait que hum, il faut qu'elle continue de recruter des chiens ou je sais pas quoi pour en faire des Devil Hunter et qu'elle doit pas nourrir d'affection avec eux. Par exemple, même quand elle disait euh, Denji, il est parfum elle disait il y en a un qui est particulier et tout. Elle pensait, elle pensait sûrement à Denji. Et il lui disait non, t'es pas là pour les aimer, t'es là juste pour les éduquer, pour les former, pour se battre et tout. Et, et en vrai, quand même, c'est chaud parce qu'elle a beaucoup de contraintes et peut-être qu'imagine, genre, je sais pas, elle a envie de. Que l'autre fois, elle avait dit à Denji plus tard, si tu arrives à, à t'améliorer, à monter en grade et tout, on pourra se, se battre dans la même équipe. Sauf que du coup, peut-être que finalement, elle pourra pas le faire parce que elle a des contraintes, etc., des gens au-dessus, et peut-être que ce sera pas le bon objectif qui sera accompli. Donc, je sais pas en vrai, ça a à voir. Et après ça, du coup, quand elle était en voiture, même il y avait Aki qui conduisait, elle était en train de penser. On voyait, elle était pensive comme ça sur le côté. Elle regarde en fait, elle a expliqué que les démons, leur puissance, elle dépend de la peur qu'ils inspirent pour nous. Elle me disait que un démon café par exemple, ce serait faible parce qu'un café ça fait pas peur. Mais par contre, un démon voiture, ce serait quand même fort, puisque une voiture qui nous renverse, ça fait très peur. Et en vrai, il y a différentes questions que je me pose. Déjà, est-ce que c'est que chez les humains ou c'est chez les êtres vivants en général Parce que même un animal, tu sais, il a pas peur des mêmes choses. Genre, je sais pas, une branche qui craque, une biche, elle va avoir peur. Alors qu'un humain, bah sais, il s'en fout. Peut-être que ça dépend du temps aussi, parce que avant, ils étaient très peu renseignés, les humains de l'époque. Et par rapport à maintenant, tu sais, on est beaucoup plus renseignés donc il y a des choses qui font beaucoup moins peur. Et je me dis, c'est par rapport à quoi? Mais je pense que en vrai, c'est les humains actuellement. Parce que, ouais, je sais pas. Mais après, tu sais, c'est des trucs naturels. Et si les démons, ils existent depuis plusieurs centaines d'années ou plusieurs milliers d'années, et bah, c'est que forcément, ça c'est... Soit ça a changé au fur et à mesure, soit c'est comme avant, ou je sais pas, en vrai, je me pose des questions, mais je pense que ce sera expliqué plus tard. En tout cas, si t'as kiffé cette review, je te propose juste ici de voir ma review de l'épisode 5 de Tien... Non, 4 De l'épisode 4 de Tien Soman. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut hein.